Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je te propose un format exclusif et original. Nous allons décortiquer trois listes des championnats du monde Warhammer 40 000, Les championnats du monde qui ont eu lieu il y a quelques jours, semaines de cela, en solo et par équipe. L'occasion était bonne et bien pour revenir sur certaines listes qui ont surprise et qui ont performé. Dans ce format vidéo, je vous propose qu'on analyse la liste Salamanders de Per Castor, ainsi que la liste Necron et la liste Cult Genstealer des Australiens. Je vous parlerai donc de la conception des listes, je vous donnerai mon avis sur euh, leur façon de tourner sur la table de jeu. On va essayer de comprendre aussi autour de quelle mécanique les joueurs les ont craftées. Ce qui est intéressant de préciser, c'est quand même qu'on est euh, vraiment au top du top en termes de niveau de jeu. Euh, que ce soit la liste Salamander de Per Castor qui a fini dans le top 4 ou encore les listes des Australiens, puisque les Australiens ont gagné les championnats du monde par équipe et ont aussi gagné le championnat du monde solo, notamment avec le joueur Necron duquel nous allons présenter la liste. Il faut savoir que la liste Necron qui sera présentée sera celle du format équipe et qu'il en jouait une autre au format solo avec laquelle il a remporté le tournoi solo. Voilà pour ça. Le format est original et euh, ainsi je vous laisse tout le plaisir d'évaluer la pertinence de celui-ci en torpillant en deux pouces bleus et en laissant des commentaires si ce type de contenu vous plaît et si vous voulez en voir plus souvent et vous voulez en voir d'autres sur Creative Wargame, les amis, je vous propose qu'on attaque immédiatement cette review-analyse de liste avec la liste Salamanders de notre père Castor. Alors commençons par parler de la liste Salamanders de Père Castor, vous en avez forcément entendu parler puisque en plus d'avoir performé sur son tournoi solo, il a performé aussi sur le tournoi d'équipe, mais surtout il s'est distingué lors du top 4 puisqu'il a euh, fait preuve d'un très très joli geste de fair play envers son adversaire. Pour une soirée de cloque, je ne vais pas vous refaire la genèse de ce qui s'est passé, mais euh, il a démontré les plus belles qualités humaines lors de ce, lors de ce, cette rencontre et, euh, et pour ça on lui tire évidemment notre chapeau. Et c'est avec plaisir qu'on va mettre un coup de spotlight sur cette liste qui, je le pense très honnêtement, euh, bénéficie de l'aura de l'inconnu, euh, c'est-à-dire que euh, c'est une liste qui a été craftée euh, depuis les forges des enfers, clairement. Euh, qui sort de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent en SM et notamment de la grosse dynamique SM qui consiste à jouer du Blue Dungeon en ce moment euh, ou du moins en ultra compétitif <coughs> pour proposer quelque chose de complètement original euh, et, et dont on sent qu'il a été, euh, le, le dont la conception a été le fruit d'une réflexion de nombreux playtests et euh, d'une orientation méta <coughs> Donc euh, on est parti, euh, petite donnée euh, d'avant-liste, on a 115 points de nos prisonniers, ce qui n'est pas négligeable, vraiment, puisqu'en plus on a du Repop avec l'apothicaire. Euh, donc euh, on, peut, on peut donner entre 10, 12, voire un peu plus de points sur cette liste-là chez un adversaire qui est euh, assez violent, euh, Break It Down, 2 points, c'est les deux Land Speeder, donc là évidemment euh, inintéressant, Assassinat, 10 points, euh, pareil, pas, pas très intéressant comme secondaire sur cette liste-là. Et à de Reach, 3 points puisqu'il a un Psyker dans sa liste. Donc pas beaucoup de points de secondaire donnés hormis pour le No Prisoner. Euh, on met en perspective cette liste avec évidemment l'armure du mépris, hein, le, le fait que alors l'armure du mépris et la doctrine spéciale Salamander, puisque dans le codex Space Marines, les Salamander réduisaient de 1 la pénétration d'armure, et comme bah, tous les Astartes, notamment eux et d'autres, l'ont eu grâce à l'armure du mépris et les règles des dernières data slate, ils ont un petit bonus supplémentaire à cette règle-là qui dit qu'on ne peut pas, Reroll, donc relancer n'importe quel jet de blessure quand on tire sur ces unités là. C'est important de le mettre en perspective avec la méta. Qu'est-ce qui reroll les blessures en ce moment et qui tourne bien euh, On a les Nécrons notamment, avec euh, on pense euh, les, euh, les mécaniques autour du Roi Silencieux qui fait les relances des blessures au corps à corps, qui fonctionne très bien avec les Scorpecs ou encore même les destroyers, euh, les destroyers lourds et leur stratagème pour faire des rerolls de blesses euh, pour 2 PC. On a aussi chez les IK, et euh, IKRK on a beaucoup de notions de reroll des as à la blesse. Donc euh, par exemple voilà, et, et je pense que euh, c'est typiquement un match-up que, que cette liste-là est, est censée pouvoir encaisser le, IK RK. Euh, on a, on a quoi il y a, il y a beaucoup de choses hein, en fait avec euh, la reroll des blesses, il y en a, il y en a, il y en a, ça, ça tourne pas mal. Il y, a, il y a... je vais pas en faire la, la liste exhaustive de tout ce qui fonctionne, mais il y a, il y a de quoi faire. Donc c'est un buff défensif qui est intéressant. Je prends l'exemple euh, de la desgarde avec les armes de la peste, donc il ne marche pas contre la liste à la Voilà, il y en a d'autres. Je vous fais pas le détail, je vous laisse étoffer ça dans les commentaires. Hein, si vous voyez des petites combos euh, autour des blessures, des reroll blessures euh, euh, intéressantes, n'hésitez pas à les spot dans les commentaires. Euh, voilà donc euh, là pour ça c'est pour l'armure of contempt oh, et surtout euh, ce qu'il titre, titre nous faut parler. C'est évidemment le secondaire Salamanders du dernier euh, Néphiline euh, qui est très juteux C'est un secondaire qui est très très jeteux puisqu'en gros vous allez choisir en, en phase de pré-bataille un objectif qui n'est pas dans votre zone de déploiement. Mais c'est vous qui le choisissez. Donc autant vous dire qu'il y a toujours un objectif près de votre zone de déploiement mais pas dans votre zone de déploiement. Et euh, à la fin de votre tour vous mettez deux points si vous avez l'objectif. Et en plus de ça vous mettez des points supplémentaires si votre adversaire vous tire sur l'unité qui est sur l'objectif et ne vous la tue pas. Et en plus, vous mettez des points si vous tuez des trucs avec les unités qui sont sur l'objectif et qui tirent sur votre adversaire. Euh, donc, c'est un secondaire à, on va dire à, à 10 minimum, puisque euh, c'est un secondaire que vous marquez à la fin de votre phase de commandement, mais notamment avec, euh, avec, des, euh, avec certains types d'unités, euh, on va pouvoir contrôler des objectifs dès notre tour 1, phase de commandement tour 1. Donc euh, c'est donc intéressant, intéressant de le préciser. Euh, et, euh, et puis ensuite, bah, il suffit de poser votre huc sur un objectif et vous allez mettre 10 points euh, Voilà, donc bon, il y a pas mal de codex hein, qui, qui ont ces, ces mécaniques-là de, de babysitting d'objets. Euh, Celui-ci est, celui est d'autant plus juteux que vous, vous posez dessus Et en plus, euh, si vous encaissez des tirs, vous continuez à graver des points Donc je pense que c'est un secondaire qui est systématiquement pris par, euh, par Percastor Et qui va mettre entre 10 et 15 points systématiquement sur toutes les parties euh, voilà, après petit rappel sur le Codex Space Marines, hein, puisqu'il y a eu aussi des changements au niveau des secondaires sur le Codex Space Marines, notamment, et d'ailleurs je crois que c'est le seul changement, sur le Serment de l'Instant, House of Moments, euh, puisque vous ne mettez plus deux points lorsque vous, êtes au, vous avez une unité au centre de la table, mais vous mettez bien un seul point. Donc, euh, donc voilà pour ça. Euh, on passe à la liste, on va parler un petit peu de ce dont est conçu la liste, il commence la partie avec points com euh, et on, on va parler de suite de son Librarian, euh, intéressant le choix du Librarian, il en a un, il est en jump pack, il a décidé de lui mettre la nulle zone, donc c'est un sort qui passe à 7 et qui va annuler tout type d'invulnérable à 6 pouces autour du Psyker, donc ça c'est intéressant, néanmoins il faut noter que ça annule aussi vos propres invulnérables, euh, voilà ça annule tout type d'invulnérable dans la bulle. Et il a choisi Veil vale of Time, euh, Veil vale of Time qui va permettre notamment de donner un Fight First, euh, une reroll des advances, une reroll des charges, accessoirement, mais surtout un Fight First sur une unité, puisque c'est la seule source de euh, Fight First qu'il va avoir dans sa liste. Voilà, ce Librarian, il a beaucoup de rôles, hein, c'est un, une véritable figurine pivot dans sa liste, à mon sens. Euh, Puisqu'en plus il a deux traits de seigneur de guerre, il a le Rite of War qui lui coûte un CP et qui va lui permettre eh bien tout simplement de donner une aura d'objectif secure à 6 pouces autour de lui. Et en plus de ça, il a le stratagème euh, euh, Exemplar of the Prometheum euh, qui lui permet d'avoir un deuxième trait de seigneur de guerre et sur lequel il a mis Never Give Up, donc n'abandonnez jamais ou ne, nous, ne vous rendez pas, je sais plus ce que c'est en français. Euh, mais en gros, en plus de ça, il va pouvoir donner à sa phase de commandement à une unité euh, un objectif secure Notamment, on verra, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne pas mal avec euh, potentiellement les Vanguards ou avec des unités qu'il va projeter. Euh, ça lui permet de mettre un obsèque sur une unité et après de la torpiller sur la table. Euh, voilà. Et, euh, et en plus de ça, il a la relique, il a l'armor d'Indomitus euh, qui fonctionne très bien aussi avec euh, l'armure du mépris. Euh, voilà. C'est vraiment un, une unité pivot. Euh, je pense qu'il y a de nombreux égards, et sur pas mal de match-up, ce Librarian va lui permettre de faire du secondaire, soit l'interrogation psychique, soit le rituel du warp. Rituel de warp qui va consister à aller amener son Librarian au centre de la map et de faire une action psy, ou l'interrogation psychique, à aller interroger des personnages à 24 pouces. Donc ça, c'est intéressant. faut noter que ça lui soustrait quand même le secondaire euh, le secondaire juteux d'aborder le sorcier. À uh, Border Witch, uh, notamment sur des matchs contre le GK, le Thousand Sons. Uh, ça, ça, et uh, l'Eldar un peu moins, mais uh, voilà, il se soustrait ces secondaires-là. Uh, après, uh, le GK. Euh, le GK, je pensais pas, quelque chose qui lui pose beaucoup beaucoup de problèmes. Euh, le Thousand Sons peut être un match peut-être un peu plus difficile pour lui parce que le Thousand Sons va vraiment outrepasser les mécaniques de Armure of Contempt avec les blessures mortelles ainsi que les mécaniques de pas de reroll à la Blesse euh, avec les blessures mortelles évidemment. Donc c'est euh, peut-être à, à, à, à évaluer. J'aimerais savoir comment il s'en sort sur un, sur un Thousand Sons avec euh, du rubrique Marines, du Terminator Occulte. À et tout le tout team, mais je pense que c'est pas forcément un match super favorable pour lui. Euh, voilà pour ça. Ensuite, il joue Vulcan Is Estan, euh, donc ce bon vieux Vulcan qui ne, coûte, qui ne coûte plus que 120 points. Maintenant, je vous le rappelle. Euh, Vulcan, il est euh, c'est un bon petit gars. Il a un lance-flamme lourd. Il a une lance, il tape au corps à corps vite fait. C'est pas une mule de corps à corps. Hein, il fait que du damage 2, 5 attaques en charge. Euh, il a une sauvegarde à 2, ce qui est appréciable avec l'armure du mépris. Euh, et il a une invulnérable à 3, euh, c'est peut-être un des seuls encore qui en bénéficie. Donc un vu à 3, donc relou de base, l'un vu à 3, hein, évidemment. Et euh, une aura de capitaine, hein, aura de reroll des as euh, autour de lui. Et surtout, il a une aura qui est très très très très forte. à sa phase de commandement, il va choisir une unité. Et lorsque cette unité va tirer avec des armes à flamme ou des armes à Melta, il va avoir une full reroll des touches et une full reroll des blesses. Ça, c'est extrêmement fort. La full reroll touche, full reroll bless sur une unité. Autant vous dire que, que ça chicote sévère quand vous mettez à salver, euh, quand vous mettez à, à target quelque chose. Donc, voilà pour ça. Ensuite, il a trois troupes hein, puisqu'il joue un seul et unique bataillon. Il a un escouade d'assaut intercessor et deux escouades d'incursor. Euh, les escouades d'assaut intercessor, ben, ce n'est pas en salamander qui sont le plus pertinent, bien qu'il a quand même un très bon stratagème qui... Fait le café aussi je pense sur les escouades d'intercesseurs d'assaut euh, Mais qui va faire vraiment vraiment le café sur les escouades de Vanguard Et, euh, et puis bah, deux escouades d'incursor Voilà je, je vais pas m'attarder sur le, la pertinence de ces unités Qui ont jusqu'à présent euh, prouvé leur valeur tactique sur le champ de bataille Ensuite on a les packs de Vanguard vétérans Donc là ils jouent deux fois dix packs on note la soustraction des boucliers euh, euh, qu'il qu avait beaucoup joué d'ailleurs en début de version et qu'on a vu beaucoup tourner un peu chez tout le monde. Euh, les, les boucliers pour avoir l'invue qui ont été enlevés au profit bah, de l'armure du mépris. Hein. Euh, et euh, par contre, on va avoir euh, des gros packs avec à la fois une griffe et à la fois une épée tronçonneuse Donc vraiment pour maximiser le nombre de taquets que vous mettez dans le visage de votre adversaire Et en plus de ça, il va avoir un sergent et un autre gars qui vont être équipés d'un marteau Histoire d'amener un peu de damage 3 dans cette liste, dans, cette, euh, dans, dans les phases de corps à corps Important d'ailleurs de spotter immédiatement les stratagèmes puisque euh, le codex Salamanders est particulièrement juteux grâce à ces très très bons stratagèmes. On parle des vanguards, donc on va évidemment parler du stratagème qui va lui permettre pour un PC de gagner un plus un à la blessure en phase de combat. Euh, voilà, ça c'est très très fort. Euh, il va aussi, toujours hein, dans l'utilisation de ces vanguards, possiblement pouvoir utiliser un stratagème qui va lui permettre de gagner un plus-un en force et euh, sur des 6 à la blesse, avoir double damage donc sur une unité qui sature beaucoup c'est toujours très très intéressant euh, donc voilà ça c'est des, euh, des belles mécaniques alors ça sert à rien d'avoir les deux hein, de potentiellement de rajouter le plus un bless et de mettre en plus de ça le plus un force et les 6 explosent double les 6 les qui explosent à la bless double les damage ça fait vraiment vraiment overkill pour le coup là euh, mais euh, selon les menaces que vous avez ça peut être intéressant de, de, de, de l'utiliser euh, voilà bah typiquement sur, euh, sur des, des menaces qui vont euh, réduire les damages de 1 un... Aucune utilité de doubler les damage potentiels bah, des griffes, puisque les damages passeraient à 2 et donc redescendraient à 1. Donc par contre, beaucoup plus intéressant de passer le plus un bless. Euh, là où potentiellement, contre des gros châssis, euh, des gros châssis qui ne réduisent pas les damages, euh, qui par exemple, on va prendre un IK, un gros IK, qui, qui n'est pas sous l'aura la, d'une réduction de damage, bah, là on se retrouve avec des marteaux, euh, les 6 à la blesse sur les marteaux passent damage à 6. Donc autant vous dire que chaque save raté, c'est 6 damage flat. Et c'est la même chose pour les attaques de griffes, etc. Donc, en gros, il a, il a vraiment stuffé un pack de vanguards pour, pour pouvoir sabrer très, très sereinement euh, des gros IK et des grosses cibles juteuses. Voilà pour ce qui est de ces vanguards. C'est une bonne unité. Elle est quand même euh, pas ultra, ultra évidente à manœuvrer, puisqu'il n'a pas d'advance et charge. Euh, il a en tout et pour tout un seul fight first qui, en plus, n'est pas forcément facile à passer parce qu'il passe sur du charge 8, le Veil of Time. Donc, pas hyper facile à passer. Et puis, euh, il n'a pas de source de fight last à mettre sur son adversaire. Donc, euh, voilà. Ah, c'est un outil. Et je trouve que sa liste, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup d'outils. Euh, on est sur une grosse caisse à et, euh, et selon les matchs, selon plein de choses, avec sa maîtrise aussi du codex, et, et voilà, et puis vous, si vous testez cette liste avec la façon dont vous allez la prendre en main, vous verrez que bah, c'est plein d'outils que vous avez à votre disposition et qui peuvent faire très mal. Ensuite, autre grosse ossature de cette liste, ce sont les deux packs d'agresseurs, un pack de 6, un pack de 3, en full euh, Flamestorm Gauntlet, donc euh, lance-flamme, chaque agresseur balance 2 des 6 tirs de force 4 sans PA, c'est de l'arme d'assaut donc en Doctrine Tactique, autant vous dire que toute son armée est en Doctrine Tactique dès le T3, euh, c'est PA-1 et je pense que cette PA-1, elle est ultra violente, sauf contre du Marines, mais elle est ultra violente euh, sur plein plein plein de matchs, euh, ça, la force 4 PA-1, vu que c'est du lance-flamme en Doctrine Tactique, il a le plus un bless, euh, ça sabre énormément de choses, il a un excellent stratagème, attention mesdames et messieurs, qui ne marche que, à la phase de tir, ça marche pas à l'Overwatch, euh, qui consiste à faire euh, euh, le, le nombre de touches maximum sur ses D6. Euh, donc, son pack de 6 agresseurs fait 72 touches auto. Voilà, 72 touches auto qui vont blesser à plus 1, c'est de la force 4. Donc, euh, tout ce qui est euh, en du 5 et le reste du monde. Alors, en du, en du 5 jusqu'à euh, jusqu en du 6... Il va blesser à 4 ⁇ euh, pardon, en du 5, jusqu'à en du 7, il va blesser du coup, non plus à 5, mais à 4. Il va blesser l'en du 8 sur du 5. Et euh, surtout, il va faire excessivement mal au vu de la saturation. Euh, D'autant qu'il peut aller chercher la full reroll des blesses avec Vulcan. Donc on se retrouve avec des lance-flammes qui crament à peu près la totalité de la planète. Euh, J'ai très rapidement posé la stat en doctrine tactique avec la full reroll des blesses. Ça crame euh, 22, 23, 24 PV PVDK, euh, voilà, sans euh, trop, trop forcer. Euh, donc, euh, donc ça peut faire excessivement mal, ça peut faire excessivement mal. Euh, voilà euh, C'est une unité qui ne peut pas utiliser ce stratagème là en Overwatch Mais autant vous dire que vous pouvez pas vous permettre De charger ce type d'unité avec 5 pécores euh, Vous envoyez 5 arlequins, Charger ça, ils se font euh, cramer euh, En 2-2 hein, Puisque ça, ça vous balance quand même 12 des 6 tirs De force 4 en Overwatch Donc euh, voilà, ça crame bien les volants Ça crame, euh, ça fonctionne très bien Aussi sur, euh, bah, je pense par exemple à, Aux guerriers tyrannides euh, Les guerriers tyrannides hein, qu'on voit beaucoup plus lulés sur les maps euh, Ça vous crame très Très bien le guerrier tyrannide, bah parce que c'est de la force 4 et avec le plus 1 bless, bah ça va blesser à, à 4 ⁇ l'endu 5. La full reroll, la PA-1 propre pour passer, en, pour passer en un petit palier de sauvegarde et, et puis bah voilà, ça, ça brûle tout. Donc c'est très cool, après, attention, parce que c'est une unité qui n'avance pas très vite, c'est une unité qui a une faible portée, donc qui nécessite un gameplay qui s'installe petit à petit. J'en reviendrai à la fin de la liste parce que pour moi c'est comme ça que je conçois sa liste, à mon sens. Euh, c'est un c'est un diesel cette liste là je pense qui, qui va qui, qui n'a pas les armes pour rocher son adversaire, qui n'a pas des armes pour euh, bloquer plein de mécaniques de l'adversaire autour des blessures mortelles, des sorts, des fight lasts etc mais par contre c'est une liste qui va euh, être très très embêtante à man... à... très difficile de manœuvrer face à une liste comme celle-ci. On a un deuxième pack d'agresseurs de 3 qui je pense lui permet d'avoir un petit peu plus de mobilité ou par exemple de faire des choses comme mettre l'objectif sur ses l'objectif sécure avec son Librayon sur cette unité là advance euh, et tir puisque de toute façon c'est une arme d'assaut donc il n'y a pas de malus à la touche et puis aller poser son comme objectif sécure avec ses trois agresseurs euh, parce que ça ne se sort pas comme ça, trois agresseurs mine de rien c'est de la gravisse donc je vous rappelle qu'il y a un très bon stratagème qui vous permet eh bien de rajouter un à la sauvegarde quand vous êtes ciblé par du, du mono damage donc ça tombe pas c'est des unités qui ne tombent pas à la saturation vous êtes obligé d'engager des grosses ressources des gros pruneaux pour les enlever et quand vous n'arrivez pas à enlever toute l'unité et eh ben euh, si sur le pack de 3 vous n'arrivez qu'à tuer deux agresseurs vous êtes pas à la brique au tour prochain, vous avez un agresseur qui revient et au tour d'après, encore un agresseur, c'est long, c'est lourd euh, et, et c'est sans fin après tout. Voilà pour ça. On a dans la, la, dans la liste évidemment l'apothicaire. Euh, juste petit stratagème dont je vous ai pas parlé, qui est aussi très fort avec les agresseurs, c'est le fait de transformer ses lance lames en pistolet. Donc en gros, euh, méfiez-vous si vous restez au corps à corps avec les agresseurs parce que eux ne vous feront pas de cadeaux, ça c'est sûr. Voilà l'apothicaire. Il est chef apothicaire et il est self-left self healer, euh, bref, il est guérisseur dévoué, donc il ramène des figurines. Autant vous dire que son armée, la figurine la moins chère, euh, je pense que c'est l'intercesseur d'assaut qui doit coûter 20, euh, un peu plus de 20 points, euh, mais que euh, bah, les éradicators, euh, les agresseurs, ça commence à être assez juteux quand vous relevez des figurines à 40-50 points, c'est quand même plutôt plaisant voilà, ensuite on se retrouve avec deux slots de landspeeder en multifuseur là pour le coup c'est des unités je ne sais pas vraiment comment il s'en sert. je pense que c'est des outils dans sa boîte à outils euh, avec lequel potentiellement sur des matchs où il va avoir du mal à euh, il va avoir du mal à faire des, des secondaires pourquoi pas aller chercher de cartes de table euh, des petites actions des petites actions de scénario euh, je ne sais plus si c'est limité à l'infanterie le fait de poser les bombes euh, ou, le, ou, ou ne serait-ce que les désamorcer euh, voilà il y a, a, a peut-être des actions de, des secondaires ce genre de choses après c'est des outils qui sont aussi euh, très utiles pour embêter l'adversaire euh, comme je l'ai dit, aller chercher un quart de table aller bloquer un truc, aller chercher euh, de l'autre côté de la map pourquoi pas, euh, vous savez les IK avec les autocanons qui tambourinent mais qui ne tapent pas encore à corps bah, allez hop, allez les cliquer avec un petit spider au préalable, avoir mis un petit taquet de fuseur dedans ça mange pas de pain je fuse sur un, je clique un autre, ça peut toujours être cool. Euh, voilà, c'est des outils, il peut potentiellement aussi venir euh, absorber l'Overwatch euh, avant d'envoyer Divanguard. Ça peut très bien se faire aussi, ça peut être intéressant comme outil. Euh, voilà. Après, euh, il aurait fallu suivre ces parties avec plus de détails, ce que je n'ai pas fait, pour pouvoir vous dire exactement comment il s'en sert. Mais à mon sens, c'est des, des petits couteaux comme ça, des petites lames un peu aiguisées qui plante euh, dans, non pas dans le dos de son adversaire, mais dans la stratégie de son opposant. Voilà, et enfin, dernière unité, on retrouve 6 éradicators, il a mis 2 éradicators en multifuseur, je vous rappelle que le multifuseur, c'est 2 tirs, ce qui veut dire qu'en oblitération, s'il cible la même cible, il met 4 tirs par mec, il a donc 2 multifuseurs, il met donc 8 tirs de multifuseur, plus euh, en oblitération, encore 8 tirs de Heavy, Melta, Raphael, donc les fusils, euh, fusil fuseurs lourds, euh, qui, je vous le rappelle, font 2 flats, plus D6, et à mi-portée, 4 flats, plus D6. Donc, ça fait du gros, gros dégâts. Ça veut dire que son unité, elle balance 16 tirs, avec potentiellement un stratagème qui va lui permettre de ne pas avoir de malus pour avoir bougé et tiré, puisque c'est de l'arme lourde et il est infanterie, et avec potentiellement un vulcan qui va lui filer une full reroll des touches, full reroll des blesses, et avec potentiellement un plus un bless sur une doctrine tactique. Donc, euh, autant vous dire qu'à euh, à 24 pouces, ça vous envoie 16 pruneaux à 3 plus full reroll, ça blesse euh, la plus grande partie du monde à 2, plus, et euh, le reste du monde à 3, plus, en full reroll. Donc autant vous dire qu'à chaque fois que vous ratez votre invulnérable contre ce genre de pruneau, vous faites une petite série de p euh, parce que euh, ça va piquer, et vous le savez, ça, ça oblitère à peu près tout à 24 pouces euh, sans trop de difficultés. Voilà, on a fait le tour de toutes ces différentes unités, euh, on peut s'attarder sur les secondaires, comme je vous ai dit, hein, il y a le secondaire Salamander qui je pense est auto-include dans quasiment toutes les parties, voire dans toutes les parties. Euh, potentiellement un petit peu d'action psychique rituel du warp pour interrogation psy bien qu'il n'est pas hyper stable sur son psy il peut pas se permettre vraiment d'attenter de, des secondaires psy dès qu'il va avoir de l'eldar face à lui du gk du ts etc euh, évidemment contre du châssis euh, notamment ikrk euh, bring it down il va les salver très très proprement c'est une armée de destruction aussi donc il va pouvoir euh, assez facilement se prendre son eau-prisonneur euh, son sur des listes comme les Nécrons, par exemple. Euh, voilà, il va tambouriner tous les véhicules du monde hein, parce qu'il fait, fait super mal au châssis. Et puis après, euh, et puis après euh, on n'est pas à l'abri sur ce genre de liste de prendre une bannière, par exemple. Les bannières, ça peut être bien parce que je pense que c'est quand même une liste qui, euh, qui prend son temps qui va, qui a pas de capacité de rush, qui a pas de capacité pour euh, débuff l'adversaire, mettre des fight last, etc. Ce n'est pas une liste à combo qui va envahir la map. C'est plutôt une espèce d'énorme enclume qui va se poser petit à petit. Euh, il n'a pas beaucoup d'unités pour tenir ses primaires, donc il va être obligé de tenir ses primaires avec ses éradicators, ses agresseurs, voire potentiellement de temps à autre lancer un land speeder s'il peut aller graber un objectif depuis l'arrière d'une ruine ou ce genre de choses. Euh, mais il n'a pas énormément d'unité pour, euh, pour sécuriser ses primaires, donc il va devoir se poser le HUC en début de partie, sécuriser ses points de primaire, euh, encaisser un petit peu l'adversaire, et puis après, bah, et tout cramer et, et tout atomiser. Donc euh, voilà, c'est quand même une liste qui est très létale hein, au tir, euh, qui a du répondant encore à corps, qui n'a pas beaucoup d'armes contre le Psy, hein, je vous l'ai dit, donc euh, qui peut pêcher contre le Thousand Sons euh, sur ce genre de match et, euh, et qui, va, euh, qui va, je pense aussi, at atomiser toutes les listes de MSU, comme les petites unités d'Arlequin, les petites unités de Banshee, tout ça, tout ce qui va vouloir venir le closer sur, sur ses agresseurs ou ses éradicators. Euh, ils ne vont pas apprécier l'Overwatch, euh, clairement. Euh, voilà pour ça, je pense avoir fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, très bons Je vais vous parler de quelques très bons... On refait le point de quelques très bons stratagèmes qu'on a dans le codex Salamanders. Donc comme je vous l'ai dit, il y a euh, le full euh, tir sur les D6 des lance-flammes. Donc c'est très fort sur, euh, bah, sur son pack de 6 agresseurs. Euh, le plus un blesse au tir ou au corps à corps. Donc ça c'est très fort aussi. Euh, il va pouvoir avoir le plus un force et doubler les dégâts sur des 6 euh, non modifiés à la blesse sur, euh, sur le, la phase de combat. Euh, il a une mécanique de mortel aussi Mais qui a été faqué, donc qui est limitée à 3 mortels Donc qui n'est pas, euh, pas insane Mais qui peut être toujours bien pour un PC Pour aller chercher les, les 3 PV manquants Ça, ça peut être cool euh, Voilà Il a aussi des stratagèmes classiques Pour euh, augmenter sa pénétration d'armure Sur des 6 non modifiés à la blesse euh, Il peut transformer ses lance-flammes En... En pistolet, les armes à flammes en pistolet, ça c'est très très fort. Il a un excellent stratagème, il a deux excellents stratagèmes dont je vous ai pas parlé. Euh, le premier qui est Abnégation, qui va lui permettre en gros, lorsque vous ciblez, euh, lorsque vous ciblez une unité et que... Euh, alors ça a changé, le wording de ce supplément n'est plus valable, il faut aller voir la fac. Euh, mais en gros, il a une unité qui fait tampon, c'est-à-dire qu'en gros, euh, vous allez choisir une unité qui a à 6 pouces des autres. Et vous allez dire, tu ne peux cibler que cette unité-là et tu ne peux pas tirer sur les autres tant que celle-ci n'est pas détruite. Donc, selon l'arme qui est utilisée, comme je vous l'ai dit, il y a de la, sat la saturation ne passe pas sur les agresseurs avec les stratagèmes de, avec les stratagèmes de plus un save, euh, l'armure en mépris, potentiellement le couvert, être dans un vent, etc. etc. Euh, il va pouvoir bah, se lui permettre de tank. Il va, il va, il va avoir des unités qui font bouclier pour les autres. Euh, et potentiellement, ça va pouvoir euh, lui permettre d'avoir des tremplins plus faciles pour ses vanguards, euh, mettre ses vanguards à, à proximité de ses agresseurs, euh, dire « mes agresseurs, tu ne peux pas tirer sur mes vanguards sans que mes agresseurs sont là », et puis après, envoyer, euh, projeter les vanguards au visage de son adversaire. C'est des mécaniques qui peuvent très très bien marcher, qui sont très fortes. Euh, autre stratagème qui est excessivement fort, c'est quand vous allez charger une unité, il va pouvoir activer une intervention héroïque de 2d6 d'une unité qui a 12 pouces, donc là, il y, y a une aléatoire du 2D6, mais en gros, bah, typiquement, je reste encore sur ce bloc d'agresseurs euh, avec des vanguards juste derrière. Bah, si vous chargez les agresseurs, déjà, si vous, si vous avez euh, les, euh, le, le, le, les mécaniques de jeu qui vous permettent de charger les agresseurs, donc on va dire par exemple d'annuler un Overwatch, ça c'est intéressant, je prends le cul Stealer. Hein. Marqueur croisé, tu overwatch pas, bim, je t'envoie 10 stealers dans le visage. Et eh bien, euh, ce qui va se passer, c'est que euh, si j'ai mon pack de Vanguard qui est derrière, euh, pour euh, ces deux PC, il me semble, euh, il me semble que ces deux PC, ça me paraît tellement fort que je pense que ça doit être deux PC. Oui, c'est Protecteur né, et eh bien euh, vous faites une intervention horrique de 2d6, donc potentiellement 7 à 8 pouces, vous allez gagner 7 à 8 pouces. Donc c'est intéressant, d'autant que ça peut aussi vous permettre de gagner du terrain sans pour autant venir interrompre les corps à corps ou venir vous jeter dans la mêlée. Vous allez pouvoir bah, gagner de l'espace avec vos vanguards, ce qui peut potentiellement euh, se, un petit peu euh, euh, remplacer l'advance de charge, Puisque vous allez sur la phase d'assaut de votre adversaire, activer un mouvement de 2 D6 et après réactiver vos vanguards si, euh, si vous êtes libre. Donc, euh, donc voilà, tout ça est très très intéressant. Je vous l'ai dit, il y a la possibilité pour un PC de rajouter un à la sauvegarde, sauf sur les unités serviteurs, lorsqu'il est ciblé par des dégâts euh, de 1. Euh, et, euh, et puis, je pense qu'on a fait le tour. Ah si, pour un 4+, il, il relève un personnage. C'est pas négligeable, ça coûte un PC. Et franchement, ça peut bien bien faire chier, euh, notamment euh, le Librarian, qui est déjà quand même pas mal tank, notamment avec l'armure d'Indomitus. Euh, là, ça va lui permettre, Et eh ben, euh, vous avez réussi à tuer son Librarian, vous vous dites ok bah j'ai pété ta capacité de scoring sur ce, sur le secondaire psychique. Ok bah sur un 4, ça coûte rien, enfin ça coûte un PC, mais sur un 4, hop, le librarian revient avec un PV, ça tombe bien, il y a un petit apothicaire pas loin qui va lui redonner ses PV restants. Voilà, plein plein de mécaniques intéressantes, comme je le dis, je pense que c'est une liste en clim qui met son temps à prendre la map, euh, mais une fois qu'elle y est, euh, et bah, elle est difficile à déloger. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Les amis, avant d'attaquer la liste necron de l'Australien, je vous rappelle que vous avez dans la description de cette vidéo une, le la lien d'affiliation pour My Hobby Place qui vous fait les meilleurs prix du net sur vos figurines Games Workshop main moins 20% flat. Voilà, il n'y a pas débat et c'est moins 15% sur les bouquins, donc n'hésitez pas. Et en plus, quand vous passez par nos liens d'affiliation ou lorsque vous achetez et que vous créditez la chaîne dans votre panier, eh bien, on récupère une petite commission sur vos achats. Donc, c'est super cool de votre part parce que ça ne vous coûte rien et vous bénéficiez des meilleurs prix du net. Et nous, ça nous permet en tant que média de continuer de vivre puisque c'est ça qui nous fait vivre aujourd'hui en plus du Tipeee. J'en profite aussi pour placer un petit coup le Tipeee. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez plein de choses sur notre Tipeee. Vous avez accès à un groupe de discussion privée dans lequel il y a plein de joueurs, notamment Pierre Castor. Et vous avez aussi tous les replays Twitch. Et voilà, il y a plein de choses. N'hésitez pas à rejoindre et à soutenir Creative War On passe à la liste Necron de l'Australien. La liste Necron, elle est de Liam alors, il faut savoir que ce joueur a gagné les championnats du monde solo euh, avec une liste qui n'est pas celle-ci et en plus a gagné avec son équipe les championnats du monde par équipe. Donc, on est potentiellement sur la meilleure liste Necron euh, qui puisse être, sachant que, euh, comme je vous l'ai dit, hein, il ne jouait pas la même liste au solo. Euh, mais on va se contenter d'aborder celle du format d'équipe pour ce premier format d'analyse de, de liste. Hackett, euh, vous avez la liste hein, qui apparaît à l'écran. Euh, sur cette liste, on a, euh, on a quelques informations en amont, euh, il donne 175 PV de No Prisoner, donc autant vous dire que euh, pour l'adversaire, c'est évident de prendre un No Prisoner, c'est quasiment un 15 euh, systématique pour l'adversaire sur ce secondaire-là. Euh, néanmoins, euh, il faut avoir des ressources pour euh, tuer les points de vie adverses, et, euh, et on va voir que la liste, elle déconne, elle déconne quand même zéro, euh, mais c'est important de le préciser, il donne 7 points de Break It Down, donc c'est la destruction des véhicules, le comptant vous dire que ce n'est pas du tout juteux pour les adversaires. Il donne 13 points d'assassinat, euh, 4 personnages, dont le seigneur de guerre, euh, le seigneur de guerre qui est le Silent Kings, euh, nos prisonniers et assassinats ne sont pas dans la même catégorie, donc potentiellement deux secondaires qui peut donner à son adversaire. Néanmoins, l'assassinat sur sa liste n'est pas évident à aller chercher euh, parce qu'autant il peut exposer la barge de commandement et autant il peut exposer le roi silencieux, autant le chronomancer et le technomancer ils peuvent être durs à aller chercher. Et donc on peut vite se retrouver en prenant un assassinat à être capé à 7 points euh, sur, sur ce secondaire-là, ce qui est pour le coup très peu juteux à l'instar du No Prisonneur qui paraît, euh, paraît évident quand on, quand on l'affronte. Euh, la liste, c'est une dynastie custom. Là-dessus, on en a parlé lors de différents lives. Le, la dynastie custom, elle apparaît comme euh, juste au-dessus de tout le reste, en fait. Donc, il y, y a plein de gens qui vont là pour s'amuser ou pour découvrir des trucs et qui vont prendre euh, du Novok euh, ou, euh, ou du Mefrit ou ce genre de choses. Là, typiquement, pour le jeu ultra compétitif, euh, je crois tout simplement qu'il n'y a pas de liste qui soit euh, plus viable que celle avec la dynastie custom euh, et, conquérant, éternel et, euh, et expansionniste, euh, c'est-à-dire objectif secure pour tout le monde. Les unités qui sont déjà objectif sécure comptent double et euh, le mouvement d'avant-garde de la partie qui, euh, qui est souvent... Euh, salvateur lorsqu'on a le premier tour en écran. On a dans cette liste, on a donc euh, deux QG dans un premier détachement Outrider avec donc six attaques rapides, on a la catacombe barge, euh, full staff, donc euh, full stuff, avec le Voltaic Staff, donc le bâton, hein, euh, le bâton relique qui est, qui est vraiment très intéressant puisqu'il fait du, du damage 2. Euh, sur la barge, on a aussi un canon gosse euh, qui fait du damage D3. Euh, ça tape correctement encore corps à corps, c'est 4 attaques. Je vous rappelle que la catacombe barge a maintenant le mot clé corps, donc potentiellement on peut venir récupérer un plus 1 à la touche si jamais bah, il doit tirer à travers euh, des vents. Donc je vous rappelle les l'event, c'est le format décor rond sur, le, sur les tables WTC qui mettent moins 1 à la touche et potentiellement euh, et, euh, une sauvegarde de couvert quand on est dedans, mais pas de malus en mouvement. Il y en a pas mal sur les tables, donc euh, c'est assez régulier d'avoir un moins 1 à la touche. Le fait d'avoir le mot-clé corps sur la catacombe barge permet de rester sur la 2+, à la touche, ce qui est intéressant. Euh, il ne lui a pas mis le trait de seigneur de guerre qui lui permet de réduire les damage de 1, donc un petit peu moins tanky que celle qu'on a l'habitude de voir. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est tout, euh, tout à fait intéressant et c'est une unité qui fonctionne très très bien, notamment sur le secondaire code de combat, puisque le secondaire code de combat vous donne 3 points par unité détruite par une unité noble et 4 points par unité détruite au corps à corps par une unité noble, sachant que euh, la catacombe barge et le roi silencieux, qu'il a aussi dans sa liste, sont des unités nobles, donc à chaque fois que ces unités-là, euh, finissent des unités, ça rentre des points et euh, ça fonctionne plutôt pas mal sur certains sur certains match-up. Euh, ensuite, on a un deuxième QG qui est un Technomancer. Il y a mis l'Arcane euh, de Cryptect, le, le surchargeur. Qui va lui permettre de donner plus d'une attaque à une unité de Canoptech euh, de, de Canoptech Dress. Je suis désolé, je parle un peu en anglais, un peu en français, parce que toutes les listes sont en anglais. Et je, je ne ferai pas l'exercice de retraduire tous les équipements, etc. etc. Donc, euh, donc voilà. Ou alors il peut donner plus des trois attaques sur euh, la Canoptech Spider. Qui elle aussi a gagné le mot corps avec la dernière data slate. Il joue dans ce détachement-là une... Alors, il a une relique quand hein, même sur le, le Technomancer, c'est le Voile des Ténèbres, le Veil of Darkness, évidemment, hein, que, que tous les joueurs jouent, qui des fois ne se sert pas pendant les parties et qui des fois est hyper utile. Euh, moi, j'ai fait 6 euh, bah, parties pendant les championnats du monde à, euh, avec le, le, le Veil of Darkness. Il y a des parties où ça ne m'a pas servi du tout, et il y a des parties où ça a été hyper intéressant. Donc, euh, donc voilà, c'est un outil qui est, qui est indispensable, je pense, dans le liste Necron. Ou alors qui est vraiment un vrai plus, si toutefois il n'est pas indispensable. Euh, ensuite, on a un choix d'élite qui est la Canoptech Spider, qui va lui permettre de... Bah déjà, c'est une bonne unité, euh, qui, est, euh, qui est assez intéressante, qui est tank. Euh, elle est objectif sécure puisqu'elle est dans, dans, bah dans, dans sa dynastie custom, bah comme tout le reste de l'armée d'ailleurs. Euh, donc c'est toujours intéressant, c'est une unité qui est quand même relativement tank, euh, avec 6 PV, une grosse endurance, une bonne save. Euh, donc euh, ça, c'est cool. Ça tape bien au corps à corps. Euh, avec le plus des trois attaques et le plus un hit du Technomancer, ça devient dangereux réellement comme unité. Et puis en plus, on a l'aptitude de rip des Scarab, ce qui me permet directement de passer dans les trois premiers choix d'attaque rapide qu'il a mis dans sa liste, à savoir 3x9 Scarab. C'est hyper intéressant. On les avait beaucoup vus en 3x3 dans quasiment toutes les listes euh, pour scorer du secondaire Easy. Hein, les, les secondaires, il y en a deux qui sont très juteux en écran. Le premier qui consiste à, à tenir euh, des objectifs du No Man's Land qui auraient été spotés par l'adversaire. Donc quand vous êtes sur des scénarios à trois objectifs, bon, ben, l'adversaire n'a pas de choix que de prendre les trois objectifs du centre. Et si vous en tenez un à la fin de votre tour, vous mettez deux points, deux, trois points. Et si vous tenez les trois objectifs spotés par l'adversaire, vous mettez cinq points. Donc autant vous dire que sur les scénarios à cinq objectifs avec trois dans le No Man's Land, euh, c'est hyper juteux comme secondaire. Euh, et vous avez évidemment les anciennes machineries euh, qui consistent à faire une action sur un objectif dans le no man's land. Donc encore une fois, bon, alors là, si, les, si là c'est plus intéressant sur les scénarios à 6 objectifs puisque vous en avez systématiquement 4 dans le no man's land. Et donc à chaque fois que vous faites une action sur un objectif du no man's land, et eh bien euh, vous mettez 4 points. Donc pour ça, les scarabs, de par leur mobilité, de par leur facilité à les cacher, étaient vraiment super juteux. Là, il y a un choix qui est hyper intéressant, euh, qui moi, m'apparaît euh, vraiment pertinent avec les parties nécron que j'ai eues parce que, euh, en gros, ces scarabes font le secondaire et font le primaire, clairement. Euh, 9 scarabées, on va voir qu'il a le chrono pour mettre une 5 plus invulnérable. Donc, 9 scarabées sous 5 plus invulnérable avec potentiellement des rip de socle avec les spiders. Euh, une fois que c'est logé sur un objectif, c'est très, très, très, très difficile d'aller les en déloger. Tout simplement parce que le pack de 9 représente 36 PV, il n'y a certes que en du 3, euh, mais euh, c'est 36 PV, en plus c'est des socles à 4 PV, donc ça pète euh, les, euh, les, les séquençages où il y a des 3 flats, parce qu'en gros il va falloir passer 3, euh, 2 dégâts 3 flats pour tuer un socle. Donc ça c'est hyper, euh, hyper cool pour, euh, bah, pour la résilience et la durabilité de l'unité, euh, voilà quand ces socles là sont sous 5 plus 1 vue bah, très honnêtement, il y a je pense à ce jour même les trucs les plus oversheet, je prends par exemple le, la super gatling d'un Nika euh, qui va faire euh, potentiellement euh, une, une décharge de mortels, 12 à 14 mortels plus des gros damage, il est pas capable d'enlever 36 PV en un seul coup ça c'est vraiment important à noter parce qu'en fait vous ne salvez pas l'unité de spider donc il y a du protocole, à partir du moment où vous commencez à enlever bah, 4, 5 socles vous allez avoir un socle avec un de chance, un deuxième socle qui repop, donc imbuvable, spider derrière qui remet un socle dessus, euh, voilà le tout on a vu à 5, et faut pas négliger l'impact corps à corps, parce que c'est 4 attaques par socle euh, qui blessent auto sur du 6 vous avez un protocole qui est maintenant actif toute la partie, qui peut potentiellement être le plus en force, donc vous allez avoir des socles de Scarab qui tapent à force 4 on se retrouve à distribuer une tétrachier -tétra d'attaque qui sur les unités qui n'ont euh, pas de save à 2+, puisque là il n'y a pas de PA pour ces attaques là euh, eh ben, ça va faire des PV Franchement c'est pas négligeable Je vous rappelle qu'il y a un excellent stratagème qui vous permet aussi de mettre euh, De sacrifier un socle et mettre des trois blessures mortelles à la charge des, des, des, des, des, des scarabs. Donc voilà Cette mécanique là autour des scarabs, On l'avait déjà beaucoup vu en début de version sur le Necron Ça fonctionnait très bien Et là ça fonctionne encore mieux avec les secondaires qui sont très très juteux et, et hyper efficaces. Donc voilà, euh, je pense que c'est un choix ultra judicieux de faire 3 fois 9 Scarab, c'est vraiment imbuvable pour l'adversaire, et ça vous permet de rentrer des gros gros gros gros points de secondaire et de primaire dès les premiers tours de la partie, et si vous n'avez pas un adversaire qui est équipé pour vous laver ça, bah, malheureusement euh, il, va, il va vraiment s'endormir se, et s'ensevelir se, dans ces dans dans socles de, de Scarab. Trois autres unités d'attaque rapide. Bon, bah là, ça n'a pas. Ils n'ont pas changé depuis le début de version. Il n'y a pas eu vraiment de modification pour eux. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont très intéressants au corps à corps avec le Technomancer, etc., etc. Ce sont évidemment les Canopte Express. Euh, ils font très bien le taf. Ils sont très mobiles. Ils ont de l'invue à 4. Ils peuvent rip avec le Technomancer maintenant qu'ils ont gagné euh, le mot-clé euh, mot corps. Donc euh, voilà, c'est une très bonne unité. Euh qui n'est pas forcément là pour faire du secondaire, puisqu'on ne va pas les utiliser pour faire des actions. C'est c'est vraiment une source de létalité dans la liste. Donc euh, voilà, ça, ça fonctionnait très bien et ça fonctionne toujours très bien. Et je ne vais pas, pas trop m'attarder dessus, parce que la plupart des gens connaissent déjà cette unité. Ensuite, on retrouve le gros pack de Locust Destroyer. Là, c'est le Maxi Best of Plus au niveau du pack, puisqu'il joue 6 Locust Destroyer. Et il joue un... Locust Destroyer lourd avec le Ghost Destructeur, donc c'est une unité qui est ultra létale au tir. Je vous rappelle que pour 2 PC, cette unité elle peut tout simplement avoir une full reroll des blesses. Donc autant vous dire que par, pour un pack de 6, vous avez 18 tirs qui vont toucher à 2 évidemment, quand il va falloir cibler les cibles juteuses, puisque le roi silencieux pourra mettre un plus 1 la touche sur cette unité. Donc on a 18 tirs qui touchent à 2+, reroll des as, puisque c'est une, une aptitude qu'ils ont automatiquement dans leur data sheet. C'est Force 6, PA-3, D3 damage. Donc sur tout ce qui est euh, endu 5 et moins, on va se retrouver à blesser à 2. Avec le euh, Pardon, euh, on va se retrouver à blesser à 3 en full reroll. Sur l'endu 6, on blesse à 4. Et au-dessus, on blesse à 5. Mais la full reroll stabilise énormément cette unité. Et en plus de ça, on a le gros pruneau du Ghost Destructeur. Qui est là pour enlever des lourds PV. Hein. Je vous rappelle, c'est une... un tir qui fait 3 D3 damage. Euh, donc voilà. On a toujours le petit point de com qui va bien si on veut vraiment faire mal bah pour euh, bless auto. Donc en gros on touche à 2 plus reroll. Bah, normalement ça passe, sauf pour les as reroll, as euh, family tug. Et après on peut potentiellement utiliser son stratagème pour dire ok là je, je ne me prends pas de jet de bless, je blesse auto. Ou alors on peut avoir de la bless reroll. Donc euh, voilà, tout ça est très très très intéressant. Ce pack là il fait vraiment très mal. C'est pareil, il est très très dur à sortir puisqu'on est sur... Euh, 3 PV euh, 3 pv euh, euh, avec euh, de la grosse endurance et de la grosse save. On a en plus le, le Locust Evit Destroyer qui lui a 4 PV. On peut rip ripop des figurines avec le technomancer. On a l'invulnérable à 5 avec le chronomancer. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et potentiellement le Veil of Darkness qui peut être hyper utile pour bah, potentiellement dès 1 le les positionner. Pourquoi pas dans un vent, euh, pour qu'ils aient le moins 1 pour être touchés, pour qu'ils aient la sauvegarde de couvert, qu'ils aient une bonne ligne de vue sur l'adversaire. Et là, ça devient une enclume très très dure à déloger. D'autant qu'on a des enclumes que sont les, les, les, les, les canoptech scarab qui sont déjà très durs à déloger. Donc l'adversaire devra choisir entre déloger les gros packs qu'il y a sur les objectifs. Qui eux n'ont pas forcément de létalité à. à, à, à, à, à apporter enfin distance de tir, et on va avoir le gros pack de locus Destroyer qui lui va être vraiment létal et qu'il va falloir gérer aussi pour l'adversaire. Voilà pour ça. Ensuite, on a, le... on a un deuxième... Dat... Euh, on a un... Pardon, on n'a pas un deuxième détachement, mais toujours dans le même détachement, on a le chronomancer qui ne prend pas de slot puisqu'on a déjà un technomancer Il y a Milanthropic Tropic Lance qui est encore une fois un gros pruneau à 18 pouces, hein, qui fait D3 plus 3 damage. Euh, donc euh, c'est donc un, un, un tir qu'il ne faut pas négliger. <rire> Et enfin, pour finir la liste, on a le roi silencieux. Euh, full reroll des touches à 6 pouces autour de lui au tir. Full reroll des blesses euh, à 6 pouces autour de lui au corps à corps. Il donne deux fois le plus 1 à, à la touche. Il, il, a, il permet de changer un protocole dans la partie. Euh, il a ses deux gros tirs de menhir. Il a aussi des tirs. Il tape bien au corps à corps. Voilà, c'est une unité qui est complètement insane, le roi silencieux, et qui fait extrêmement mal, qui synergise évidemment très bien avec la liste. Donc, euh, donc voilà, liste... Euh, J'ai pas les résultats exacts de ce qu'il a fait au... Au format d'équipe euh, ceci étant c'est le joueur qui a gagné les championnats mondiaux hein. donc il a fait 8 wins, 8 victoires sur euh, sur les, les championnats solo et, euh, et très honnêtement je pense qu'il a très très bien performé sur le format d'équipe puisque son équipe a gagné les mondiaux voilà pour la liste si vous êtes un joueur en je vous invite à la tester elle est hyper sexy sa liste elle est vraiment euh, vraiment plaisante à, à découvrir et je pense qu'elle est plaisante à tester et je pense que je vais vous la tester sur creative wargame un de ces quatre euh, je vous propose qu'on découvre une deuxième liste dans le cadre de ce format vidéo euh, d'analyse de roster, et j'espère que ça va vous plaire, et pas des moindres, c'est encore la liste d'un Australien, c'est la, la liste de Eric Latouras, qui était le joueur cul Stealer, donc là, euh, chapeau bas l'artiste, puisque déjà, euh, c'est le joueur qui a fait 6 victoires avec son cul Stealer en format solo, donc il a malheureusement pas été qualifié au top 4, puisque euh, il, bah, ses, ses, ses adversaires, ses opposants, avaient plus de points de scoring que lui. Maintenant, il a quand même fait 6 victoires euh, avec le culte Gen Stealer. Donc, euh, gros skill de jeu. On sent que la liste, elle, elle, est, elle, a été, euh, bah, elle a été réfléchie dans les moindres détails. On est sur du très, très gros player, les gars. Ça déconne zéro. Cette liste culte Gen Stealer, elle commence avec 4 points de commandement. Elle donne 145 points de No prisonniers. Mais on va voir qu'ils sont pas si faciles que ça à prendre, ces points. Il donne 6 points de Break It Down, donc c'est les 2 points que donne chaque euh, Goliath. 16 points d'Assassinat et pas de Psyker, hein. il ne joue pas de Psyker dans sa liste. Voilà pour les petites, euh, les petites données d'avant-liste. Euh, euh, il joue une euh, Il joue les myriades du culte hein, Donc euh, des pseudo dynasties custom Donc euh, il, il ne joue pas les, les cultes de credo classiques Il a choisi 4, 4 cultes de credo euh, Qui valent chacun un point Parce que je vous rappelle qu'en gros il y a des valeurs De points pour les cultes de credo custom Et euh, vous pouvez aller jusqu'à 4 points Donc vous en avez qui valent 3, vous en avez qui valent 2 Vous en avez qui valent 1, lui a choisi d'en mettre 4 Qui valent 1 point Il joue industrial affinity Donc pas aucun malus sur, la, sur le aucun malus à la touche pour les armes industrielles, que ce soit au tir ou au corps à corps. Il me semble qu'il n'y en a que dans le, dans le tir dans cette armée. Mais voilà, donc pas de malus. Ça veut dire que quand il va bouger, tirer avec ses armes lourdes, notamment sur les néophytes, il n'aura pas le moins à la touche. Mais ça veut aussi dire que s'il tire sur un avion, s'il tire à travers un vent, s'il tire sur ce genre de choses, il garde toujours sa capacité de tir euh, originelle. Euh, voilà. Euh, ce qui est essentiellement de 4+, avec... Toujours la notion de enfin, la perspective de se dire qu'il a les marqueurs tir croisés, euh, qu'il il a possiblement euh, des aptitudes pour en mettre assez facilement sur plein d'unités. Donc, euh, on, va, on va très souvent avoir des néophytes qui touchent à 3 plus non modifiables. Donc, ça c'est très intéressant. Euh, voilà, il joue War Convoy qui donne un Feel No Pain à 6 sur toutes les unités véhicules et bikers. Donc, euh, ça c'est euh, pareil, c'est hyper intéressant puisqu'il joue des gros packs de bikers. Euh, donc euh, les packs de bikers qui déjà collent un moins 1 à la touche, euh, qui en plus maintenant avec, avec qui vont avoir le Phil no Pain Assist dans sa liste. Donc ça, tout ça, est, tout ça est vraiment très euh, favorise, on va dire, le tanking. Euh, donc, euh, donc voilà, petit Phil no Assist qui fait plaisir. Euh, ensuite, il va avoir le Accustomed to Toil. Alors ça, je le check en même temps. Euh, Accustomed to Toil. Ben c'est la mini-physiologie transhumaine. Donc, son armée n'est jamais blessée sur du 1 ou du 2. Donc, je prends, par exemple, le pack de moto. On va avoir un pack de moto qui a moins 1 pour être touché de base sur sa data slate, qui va avoir un fil no pain à 6 et qui n'est jamais blessé mieux que sur du 1 ou du 2. Donc, c'est intéressant au vu de la quantité de PV de, de, qu'il possède. Hein. Euh, voilà. Et ensuite, il en a... Euh, le, donc, le quatrième, c'est « Cold-Eyed Killer ». À chaque fois qu'il fait une attaque de mêlée avec, euh, avec une unité qui a cette aptitude-là, toute son armée donc, un g de 6 non modifié rajoute 1 à la pénétration d'armure. Donc, c'est intéressant parce qu'il a quand même des figurines qui, qui, qui saturent pas mal. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Après, je pense que le troisième est plus un choix par défaut parce qu'il lui restait un point. Donc, euh, donc voilà, c'est plutôt cool. Voilà pour les, les, petites, les petites données de myriades de, de, myriade de cultes. Ensuite on va retrouver un Primus, pas de trait de seigneur de guerre, rien du tout, c'est son Warlord, mais il n'y a pas de bonus particulier. Donc je vous rappelle qu'il va pouvoir bah, donner une, une, une, une, une reroll des 1 à la touche euh, en aura autour de lui. Et il va pouvoir à sa phase de commandement choisir une unité à 9 pouces et moyennant avec le Nexus n'importe où sur la table, euh, une reroll des As à la blesse, voilà pour ça. Il a un acolyte Icon Ward, là je ne vous cache pas que euh, je ne suis pas sûr de, de comprendre les mécaniques autour de, de l'acolyte Icon Ward, hormis le fait qu'il a le, le fait de repop des figurines, donc DC euh, potentiel néophyte, et je pense que c'est pour ça que l'acolyte est là, euh, pour repop des figurines. Euh, hormis ça, je ne vois pas trop l'utilité, puisque l'acolyte, il a l'aptitude de, de donner un plus à la charge, mais vous verrez que dans son armée, ce n'est pas du tout une armée de close, mais véritablement une armée de tir qu'il a monté, euh, donc, euh, donc voilà, donc, je pense que c'est vraiment pour le repop des figurines que cette unité est intéressante. Ensuite, on va avoir 3 packs d'acolytes de 5, euh, tout cunus, et un pack d'acolytes de 8, avec 7 lance-flammes à main, euh, qui a en plus le perfect ambush. Euh, quand il arrive de, des souterrains, l'unité qu'il cible, si elle est à 12 pouces de lui, eh bien, euh, il a, il, elle, elle a un marqueur croisé, euh, elle, euh... Elle est traitée comme ayant un marqueur croisé et comme étant exposé. Donc le marqueur croisé pour une unité de lance-flamme, c'est pas intéressant puisqu'il va toucher auto. Par contre, le, le marqueur exposé va lui donner un plus 1 à la blesse. Donc euh, ça c'est vraiment cool. Euh, sachant qu'il euh, va toucher auto, il va en plus. Quand il va cibler cette unité-là, il va lui mettre un marqueur croisé. Hein, Puisqu'il va, il va, il va, il va, va lui mettre plus de 5 touches, évidemment. Donc euh, voilà. Et il va blesser à plus 1. Donc c'est des lance-flammes qui sont force 3. Euh, qui ont tendance à blesser à 5. Et qui vont blesser à 4. Donc euh, c'est plutôt cool sur certaines unités. Euh, sur certaines unités un peu juteuses. Euh, C'est très efficace Ça a des cibles particulières hein. Ça va rebondir évidemment sur la grosse endurance C'est pas fait pour cramer un C'est pas fait pour cramer du custodes. On est bien d'accord Mais après il y a plein d'unités contre qui ça va être très très embêtant ça, Sachant qu'en plus hein, euh, euh, Vu qu'il est, euh, il est, il est considéré comme euh, L'unité est considérée comme étant exposée Elle gagne pas non plus le, la sauvegarde de couvert Donc typiquement on peut Accessoirement cramé du Marines euh, Qui restera sur sa save à 3 et avec la petite saturation ça peut être intéressant. C'est pas la cible euh, privilégiée hein, de ce genre d'unité, on est bien d'accord. Euh, ce qui est intéressant de dire sur les packs d'acolytes, bah, c'est les secondaires. Euh, pourquoi Parce que ces packs d'acolytes, en gros, ils sont là pour faire. Euh, ils sont là pour faire potentiellement de la data de Nefiline. Donc euh, voilà l'écart le, le de table, enfin marquer des, des points sur, euh, sur ces actions-là en quart de table. Potentiellement l'écart de table, ça c'est intéressant aussi. Euh, c'est des unités qui coûtent 45 points, donc si ça ramène du point de si ça ramène du point de secondaire easy, c'est toujours cool. Voilà. Après on peut aussi accessoirement aller chercher du briseur de ligne. Je pense que son armée elle est, elle est aussi stuffée pour faire du briseur de ligne. Ça ça, ça peut aller très très vite avec son armée. Euh, il, peut en, il, peut, en, il peut en 3 tours faire 12 points sur le briseur de ligne. Euh, euh, voilà, et face à des armées qui n'ont euh, pas de quoi euh, bah, euh, quadriller ou segmenter leur quart de table, leur zone de déploiement, ou qui doivent aller de l'avant, euh, ça, peut, ça peut très très vite les mettre en difficulté. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a les deux gros packs de néophytes, très très intéressants. Le premier qui coûte 200 points, sur lequel il y a 4 canons sismiques. Donc je vous rappelle que le canon sismique, il, il peut faire euh, soit 6 tirs. Soit 3 tirs, euh, soit 6 tirs de force 4, PA-1, 1 damage, soit 3 tirs de force 6, PA-3 ou moins 2. Là, j'ai un petit doute, je vérifie en même temps. Euh, et c'est damage 2. C'est des armes industrielles, donc pas de malus à la touche pour lui, ça c'est cool. Avec le marqueur feu croisé, il va se retrouver à toucher à 3, ça c'est très très cool. Et, euh, et surtout, il a un stratagème bah, pour booster de 1 les damages. Euh, donc c'est pas négligeable parce qu'on se retrouve avec des armes qui sont Damage 3. Euh, donc, euh, donc voilà, je vérifie juste la PA sur le CPA-2. Voilà. Donc PA-2 Damage 2 et avec le stratagème il passe Damage 3. Donc ça peut, euh, ça peut être très très létal comme, euh, comme unité, sachant qu'il en a 4 par, euh, par pack, donc il fait 12 tirs. Euh, c'est vraiment non négligeable, vraiment non négligeable, ça tire très fort. Euh, ça tire très fort, avec euh, notamment le bonus qu'on va avoir des, du, bah, du, du tir croisé, comme je l'ai dit, pour avoir le plus 1 à la touche, euh, donc ça va toucher à 3 euh, non, non négociables, et, euh, et ça va ensuite blesser avec de la force 6, et potentiellement blesser à plus 1 ignore cover. Donc, euh, donc, ça commence à être euh, coriace puisque tout ce qui est en du 5 et moins, ça va blesser sur du 2. En du 6, ça blesse à 3 et ça va, euh, et ça va blesser à 4, tout ce qui est IK, RK et tout ce genre de châssis. Donc, euh, c'est donc fort, c'est vraiment fort. Euh, c'est une unité qui est là pour faire très mal. Il a sur le pack, sur un premier pack, il a Lying in the Weight. Donc, il va pouvoir, euh, avec ce pack-là, arriver à 3 pouces de l'adversaire. Donc, euh, ça, personnellement, je l'ai déjà testé. C'est hyper, hyper euh, agressif et ça bloque complètement l'adversaire. C'est-à-dire qu'il va pouvoir potentiellement faire un énorme cordon dès le T2 et bloquer l'adversaire dans sa zone de déploiement ou dans son milieu de table euh, pendant que certaines de ses unités font du scoring etc et en plus il arrive à 3 pouces il met des gros pruneaux donc il peut enlever une cible juteuse et il est il est posé HAL et donc l'adversaire va être obligé bah, d'être de, de, bloqué au niveau de ses mouvements de venir s'empaler dans ce cordon ça peut être utilisé comme ça ça peut être aussi utilisé bah, pour arriver euh, potentiellement avec le, le pack qui arrive fort dans un vent par exemple euh, qui aura moins un out moins un hit qui aura une sauvegarde de couvert en plus plus, euh, il a un très bon stratagème dans le codex Kulgen qui lui permet de booster de 1 la sauvegarde quand il, il se fait tirer dessus par, du, par des tirs qui font mono-damage. Donc, il peut se retrouver avec une sauvegarde à 5, à 4 de couvert et à 3 grâce au stratagème. Donc, ça devient assez tank. Je vous rappelle qu'il a l'acolyte pour aussi regagner des PV potentiellement. Donc, tout ça est très intéressant. Et puis, il a, il a, les, il a les cult Shotgun hein, à ne pas négliger ses 32 tirs de fusil à pompe. Euh, avec un marqueur tir croisé qui vont toucher à 3, qui vont avoir plus un bless, qui vont ignorer les cover, donc bah, même euh, ça, ça rajoute de la grosse saturation, et c'est hyper intéressant, c'est une courte portée, mais vu qu'il arrive à 3 pouces, il peut, il peut faire mal à un IK, je pense que c'est intéressant, ça serait intéressant d'évaluer la stat, et je vous invite à la mettre dans vos commentaires, qu'est-ce qu'il fait comme dégâts, même serait si sur un gros IK, je pense très, très concrètement qu'il a un petit... Ça c'est sûr, euh, un petit Ika, il le lave, assurément, euh, et un gros Ika, il doit quand même lui faire mal, en passant le damage 3, euh, ça peut faire très très mal. Voilà, et ensuite, il a une deuxième fois ce pack-là, sauf que sur celui-ci, il n'a pas évidemment l'amélioration du lying in the Wait, puisqu'il ne peut l'avoir qu'une seule fois dans l'armée, euh, mais on a un pack qui fait encore une fois très mal. Euh, je rajouterai à ça que ces packs-là fonctionnent bien sur le secondaire. Je vous rappelle qu'il y a 3 secondaires sur le Kulgen Sealer. Euh, le premier qui me paraît évident dans sa liste, c'est euh, vous marquez un point si vous avez plus d de figurines à vous euh, dans votre zone de déploiement que votre adversaire a de figurines à lui dans votre zone de déploiement. Même chose pour le No Man's Land, même chose pour la zone de déploiement adverse, et un point supplémentaire si vous avez les trois. Donc euh, en gros, très facilement il met deux points tous les tours au moins jusqu'au T3, T4, on va dire et en plus de ça euh, on verra la combo avec les motos en fait, il peut mettre énormément de points de secondaire avec les motos sur le briseur de ligne, selon certains matchs je pense notamment à l'Ika, en gros contre un Nika, euh, on, on y reviendra quand je, parlerai de, quand je parlerai des motos, mais contre un Nika RK, euh, il peut se retrouver à mettre, à, à mettre, à mettre ses, ses 45 points de secondaire quasiment en 3 tours euh, donc ça c'est hyper hyper juteux et en plus, il est, il est létal. Ça, c'est intéressant. Donc voilà. Donc en gros, il synergise très bien les secondaires. Je pense que sa liste va chercher soit les datas de Néphiline, soit les cartes de table, soit le briseur de ligne. Euh, le briseur de ligne est très bien. Il va prendre évidemment le secondaire Cullgen Stealer qui consiste à avoir plus de figurines que son adversaire sur la map. Euh, voilà, il peut, il, peut, il peut mettre 12 points. Il peut potentiellement mettre 12 points en 3 tours. Donc ça c'est très très cool. Après il y a un autre secondaire qui fonctionne bien avec sa liste et notamment avec les néophytes euh, qui est celui de, de mettre un point si vous détruisez une unité qui avait un marqueur croisé. Euh, vous mettez deux points, alors je vais juste le reprendre en détail parce qu'il il a changé aussi avec le, avec le néphiline. En gros, sur le, le format « Éliminer l'ennemi », enfin sur la catégorie « Éliminer l'ennemi », il met un point s'il a tué une unité qui avait un marqueur tir croisé. Il met deux points s'il a tué une, si, si, si une unité a été détruite euh, par une unité qui a été placée euh, depuis une embuscade. Euh, ou depuis sous terre donc euh, typiquement s'il arrive avec son pack de néophytes de 20 et qu'il tue une unité, il met 2 points si l'unité avait un marqueur croisé ce qui est évidemment le cas puisqu'avec son exos ou avec son sanctus, il va mettre des marqueurs croisés de manière très, très stable donc en gros il met 3 points, ça veut dire que quand son pack de néophytes arrive, tue un truc, il met 3 points et il met 2 points supplémentaires euh, si l'unité qui a été détruite à cause d'une attaque d'une figurine de, de l'armée euh, euh, était exposée donc, ça veut dire qu'en gros, son pack de néophytes, euh, quand il arrive, euh, qu'il qu a marqueur tir croisé et qu'il est exposé. Et autant te dire qu'il est exposé puisqu'il a moins de 12 pouces de lui euh, et qu'il a des aptitudes aussi. Il y, de, il y a plein de tricks pour mettre des exposés. Ça veut dire que son pack de néophytes, quand il arrive, il met 5 points de victoire en tuant un truc. Donc, euh, tour, 1, euh, tour 1, potentiellement, il ne le met pas là-dessus. Tour 2, son pack de néophyte arrive, tue un truc... 5 points, tour 3, l'autre pack de Nofit arrive, tue un truc, 5 points, et, euh, et potentiellement, il peut aller chercher, bah pareil, euh, il peut avec ses stealers euh, il peut mettre un marqueur croisé sur une unité et venir les chercher avec les stealers mettre un point, etc. Donc, c'est aussi un secondaire très juteux pour le culte, et après, il y a le dernier secondaire qui me paraît un peu plus difficile à faire, puisque c'est l'adversaire qui va mettre deux, deux objectifs euh, à plus de 9 pouces de n'importe quel bord de table et à plus de 9 pouces les uns des autres. Et en gros, il va falloir aller faire une action sur ce, sur ce pur objectif qui a été euh, rajouté sur la table de jeu par votre adversaire. Si vous le faites au tour 2, vous marquez 9 points. Si vous le faites au tour 3, vous marquez 7 points. Euh, si vous le faites au tour 4, vous marquez 6 points. Et au tour 5, vous marquez 4 points. Donc euh, potentiellement, euh, euh, si vous, donc vous pouvez le faire vous pouvez faire les deux actions au même tour, hein. Donc, euh, par exemple si vous envoyez deux packs de motos sur les deux pions objectifs que votre adversaire a stacké sur la table et que vous le faites par exemple au tour 3, bah, vous allez mettre 14 points. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça, fait du, ça, fait du, ça fait du très très beau secondaire. Euh, mais peut-être un petit peu plus dur sur certaines listes, notamment, euh, je pense notamment aux listes, bah, par exemple euh, IKRK, euh, qui peuvent faire des, des actions d'intervention de, de, héroïque, etc., etc. On va avoir du mal à aller chercher ces objectifs. Mais il y a d'autres armées contre lesquelles ce sera peut-être plus simple à faire. Voilà, on continue sur la liste QG'en Stealer. Il y a mis un Keller Morph avec évidemment la relique Realm's euh, euh, qui va lui mettre du gros damage 3. Donc le gars va faire 3 tirs euh, à damage 3. Euh, c'est très très fort en plus il rajoute des tirs supplémentaires bon on le savait déjà cette combo avec le Keler Morph c'est très très cool forcément vu que c'est du multi damage à chaque fois que le Kellermorph va générer une touche il va mettre un pion euh, marqueur croisé donc c'est pareil hein, ça, peut, euh, ça peut vraiment vraiment faire le taf euh, c'est une très très bonne unité en plus ça tire ça bouge euh, quand il le tue euh, tu peux pour un PC ou deux je sais plus euh, réactiver ton Keler Morph et retirer donc euh, voilà il y a plein plein de choses à faire avec le Keler Morph c'est un super outil il a un Nexus avec, évidemment, le, le Cranial Inlay euh, qui va lui permettre de regagner des points de commandement. Euh, voilà, je vous rappelle que le Nexus, il met Gratos, un marqueur croisé, n'importe où sur la table. Donc, ça fonctionne très bien avec ses packs de néophytes qui arrivent des réserves et qui envoient du, qui envoient du lourd au tir. En plus de ça, euh, il va pouvoir donner l'aptitude du Primus n'importe où sur la table. Alors, attention, c'est en phase de commandement, donc ça ne fonctionne pas avec les mecs qui arrivent des, des FEP. Mais, euh, mais voilà... <cười> Et, euh, et puis en plus, à bah, chaque fois que vous utilisez des points de commandement sur un 5, vous regagnez avec évidemment un cap de plus 1 à chaque tour de jeu. Voilà, la figurine que. Le, le, le, on va dire. L'incertitude pour moi sur l'utilité de cette figurine, c'est le Sanctus avec le sniper. Donc euh, ça met un marqueur croisé auto, puisque le sniper il est damage 2 et il touche auto sa cible. Donc euh, forcément, si vous ciblez avec du multi-damage une unité, bah, vous lui mettez un marqueur croisé vu que vous avez généré une touche. Donc ça veut dire potentiellement un marqueur croisé avec le Nexus, un marqueur croisé avec le, le Sniper et potentiellement un marqueur croisé avec le Kélémorphe quasiment auto, le marqueur croisé avec les Lance-flammes quasiment auto. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de marqueurs croisés dans, dans cette liste-là. Et euh, et enfin, euh, ce gars-là, bah, euh, il a un bon tir de Sniper, hein, c'est du Force 5, PA-2 euh, ou moins 3. Damage 2, lorsque vous blessez sur du 4, bah vous mettez une mortelle supplémentaire. Il n'est pas ciblable s'il a plus de 12 pouces de vous. Et il lui a mis euh, From Every Angle. Alors, ça, c'est. Euh, là, je ne comprends pas trop comment il s'en sert. En gros, From Every Angle, c'est une planification méticuleuse qui vous permet d'arriver des réserves stratégiques dès le T1 en comptant un tour d'avance, c'est-à-dire qu'en fait, euh, dès le T1, il pourra arriver sur n'importe quel bord de table, mais pas dans la zone de déploiement adverse. Et ça veut dire que dès le T2, il pourra arriver dans la zone de déploiement adverse. Alors... Je reviens avec ce, que, ce dont je vais aborder avec les Atalan Jackal, qui est une grosse, grosse partie de sa liste. C'est le briseur de ligne. Ça veut dire que potentiellement, le Sanctus peut arriver euh, dès le T2 dans la zone de déploiement adverse. C'est un petit socle de 32. Euh, il met un coup de sniper, il touche auto, il met, euh, il met un marqueur croisé. Et en plus, il prend un briseur de ligne. Donc ça fait 2 points et 4 points s'il y a un pack de moto en plus qui rentre dans la zone de déploiement. Euh, bien que ça me paraît un peu sacrificiel potentiellement parce que euh, c'est quand même 80 points, donc euh, je sais pas, je sais vraiment pas exactement comment il s'en sert. Ça aurait été, aurait été intéressant pour moi de suivre ces parties, mais j ai, j ai pas, pas eu le temps, je me suis pas donné le temps de le faire. Donc voilà, mais c'est un outil qui y a dans sa liste et qui semble, qui semble assez, euh, assez, euh, assez intéressant euh, comme, comme couteau suisse. Enfin, il a un pack d'élite de 10 Pure Strange and Stealer avec l'adaptation « They Came From Below », donc avec l'espèce de mouvement, euh, de mouvement euh, dès, le, de, avant, dès la sortie des, des, des, du blip, en fait. Donc, en gros, il a une grosse, grosse pression avec cette unité-là dès le T1. Euh, ça c'est très cool, hein, c'est une unité. Moi je m'en suis toujours servi et, et, et très honnêtement un bon escient. Ça veut dire que dès le T1, vous êtes dans le visage de votre adversaire. Eux vont pouvoir aller chercher le, la reroll des As à la bless du, du Primus. Bien que j'ai un doute maintenant, parce qu'il me semble que c'est sur une unité corps. Oui, et il n'a pas l'adaptation pour le mettre sur une unité qui est non corps. Donc il ne peut pas mettre le plus 1 reroll bless. Mais euh, en gros, euh, il va avoir 40 attaques. 40 attaques qui touchent à 2 plus. Euh, et qui font mal franchement c'est des belles attaques et, euh, et donc, euh, donc voilà c'est un très très bon outil pour agresser son adversaire dès le T1, euh, ce qui lui permet de mettre en place son jeu avec tout le reste par la suite, ça c'est appréciable, il faut, faut bien comprendre que quand vous affrontez cette liste, vous êtes son adversaire vous êtes matrixé en termes de déploiement Vraiment, il faut pas laisser de trous parce qu'au niveau des secondaires, il va arriver. Euh, il peut arriver à 3 pouces, il peut arriver avec des mecs qui vous shootent à damage 3. Enfin, c'est ultra, ultra, ultra, ultra euh, difficile à anticiper. Il peut aller partout. C'est vraiment, vraiment, euh, vraiment un, un, une plaie pour l'adversaire en termes de déploiement, de mouvement, etc. Euh, voilà, ça c'est très, très cool. Et c'est vraiment aussi là toute la quintessence du jus, du jeu et du jus d'ailleurs, de la sauce Kul'Gen Stealer, parce que très honnêtement c'est euh, là où vraiment le codex est kiffant un jouer. Ensuite, il a 3 euh, unités d'Atalanjalkan avec à chaque fois donc il y a 8 motos. Et 2 euh, quads, sachant qu'à chaque fois il y a 2 charges de démolition, sauf dans une unité où il n'y a qu'une charge de démolition. Les Atalans sont équipés de lance-flammes lourds, hein, donc Force 5 perd moins 1, 1 damage. Euh, et euh, et bah, c'est une unité qui est, euh, qui est très forte dans sa liste, puisque moins 1 pourrait être touché. Philnopain 6, n'est jamais blessé sur du 1 ou du 2. C'est 2 PV par Atalan Jalkan, c'est 4 PV sur le Wolf Quad. Euh, euh, ça va très vite, c'est un mouvement scout, ça peut bouger de 7 après avoir tiré Donc en fait euh, c'est des unités qui sont euh, qui sont des véritables plots, euh, qui vont se cacher assez bien quand même euh, Donc qui vont potentiellement lui permettre de tenir du primaire Les charges de démolition, bah, très honnêtement c'est de l'arme industrielle, donc pas de malus à la touche avec un marqueur tir croisé, ça touche à 3. Donc, euh, il peut claquer 2 charges de démolition en même tour. Hein. Euh, donc, il va jeter 2 des 6 tirs. Force 8, pa 2, 2 damage. Euh, C'est de l'arme industrielle. Donc, potentiellement, utiliser un stratagème pour passer à 3 damage, les charges de démolition. Donc, ça fait très très mal. Euh, il va aller... Je pense qu'il va chercher le briseur de ligne avec cette unité. Ça me paraît hyper intéressant. Euh, puisque, comme je vous disais, il va pouvoir... En fait, avec une unité de datalan, de, il va potentiellement pouvoir euh, rusher dans la zone adverse marquer euh, du briseur de ligne, marquer du quart de table, marquer du Nephilim Data, ou même marquer les objectifs, le secondaire dans la zone de, enfin, la, avec les objectifs que l'adversaire a placés. Donc, euh, donc en gros, il peut avec un, avec un pack d'Atalan, il peut faire, je pense, stablement entre 7 et 8 points de secondaire sur un même tour. Donc c'est hyper intéressant, et après l'adversaire va devoir se charger de déloger ça. Donc, euh, donc voilà, très, très très bonne unité, il a 3 packs comme ça, c'est vraiment une... Une... Une... Enfin, vraiment une des unités importantes dans sa liste, et enfin il a 3 Goliath Raggrinder avec canon sismique lourd et euh, charge de démolition, donc le Goliath Raggrinder très fort, euh, ça tape fort, ça bouge bien, c'est résilient, euh, c'est euh, une très très bonne unité, je pense qu'il s'en sert, à mon avis il s'en sert beaucoup en début de game pour tenir ses primaires, parce que c'est des petits châssis qui se cachent bien derrière les ruines, bien derrière les décors, euh, et qui peuvent se permettre d'exposer à un moment ou à un autre pour tenir un primaire. Si l'adversaire en face n'a pas du très très gros tir pour, euh, pour lui salver ça, bah, euh, c'est embêtant. C'est embêtant parce que euh, c'est un, un bon châssis. Il hein. va 3, endurance... Euh, alors, ceux-là, ils doivent avoir endurance 7. Euh, ces châssis-là doivent avoir endurance 7. Et euh, Phinopaine à 6. N'est jamais blessé sur du 1 ou sur du 2. Donc bon, euh, sur tout ce qui est force, les gros tirs de châssis, euh, je pense au menhir d'un roi, euh, au gros tirs de fuseur, d'un nika, etc. Et bah ben, euh, et ben, tu vas pas blesser sur du. Tu vas pas blesser sur du 2. Bien que c'est de l'enduit du 7. Donc difficile de blesser sur du 2 ces châssis-là, mais bon. Euh, voilà. Euh, ça réduit les damages de 1 aussi, c'est pas négligé. 6, enfin voilà, c'est une très très bonne unité qui je pense va lui permettre de bien tenir les primaires. Et ça impacte au corps à corps et ça impacte au tir. Donc voilà. Maintenant, c'est une armée, il faut bien avoir conscience, je pense qu'on est sur un très très gros client en termes de jeu. C'est une armée qu'il faut énormément de doigté pour, euh, pour maîtriser, euh, notamment au niveau du primaire, parce qu'on euh, bah, n'a pas non plus énormément d'unités pour tenir le primaire, hormis les Goliaths, et euh, pourquoi pas bah, des, des, des gros packs de néophytes euh, dans des vents, si à partir du moment où les vents ou les forêts sont sur les, les objectifs, ça peut être intéressant. Mais, euh, mais c'est une armée qui doit être très dure à jouer, et, euh, et qui je pense a été très très bien jouée par... Euh j'ai oublié son prénom, par Eric Latouras. Euh, voilà, gros GG à, à nos deux Australiens pour leur performance sur les championnats du monde. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, saucage de, euh, de pouce, et euh, on abordera d'autres listes de la sorte avec euh, Creative Wargame. J'espère qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les seigneurs de guerre.